Hello Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à l'île Maurice Bon, si vous me suivez sur Insta, comme vous avez pu le voir, je suis en vacances à l'île Maurice, d'où le décor, parce qu'en fait je vais filmer une vidéo dans ma chambre d'hôtel. Donc euh, voilà, je me suis mis là, face à la fenêtre, pour avoir la meilleure lumière possible, ce qui fait que je vais me maquiller Face au lagon ce qui est quand même je crois le plus beau décor qui soit je pense que je vous ferai un petit, euh, un petit tour après de voilà de, de la vue parce que c'est quand même extraordinaire j'ai fait euh, un min mac comme j'ai pu pour filmer euh, pour surélever l'appareil photo parce que j'avais pas pris mon trépied bref on s'en fout on se retrouve pour une petite vidéo makeup je vais me maquiller avec plein de nouveautés que j'avais acheté récemment que je vous avais présenté dans des halls donc on va se faire tout ça ensemble, on est en mode euh, hôtel, hein, donc euh, bandeau sur la tête, euh, complètement nude, euh, voilà je vais faire un truc light parce qu'il fait chaud, voilà. c'est parti, on y va Ah ce qui est bien c'est que je peux me rapprocher là, je me regarde dans le retour en même temps, je pense que vous me voyez pas trop mal pour une fois, hein. je devrais faire toutes mes vidéos ici en fait euh, je pense. Bon j'ai rien fait pour le moment, j'ai juste euh, nettoyé ma peau avec la glotonique de Pixi. J'adore cette lotion, j'en ai déjà parlé des millions de fois, elle est extraordinaire pour purifier tout ça, resserrer les pores et tout, elle est top. Et j'ai hydraté avec un petit échantillon Chanel que j'avais eu, le Lift fermeté anti-ride, c'est celui-là, je sais pas si vous connaissez. Bon bah c'est top, hein, c'est du Chanel, ça sent bon, c'est fluide, c'est agréable, c est, c est, ça hydrate bien la peau, c'est du Chanel, c'est top. Mais je pense pas que je pourrais acheter le Lift en format, euh, en format normal, hein, à mon avis, ce sera pas trop dans mes moyens. Mais ce que je vais faire par contre, c'est que je vais appliquer une base Chanel, celle que j'avais achetée euh, pendant les soldes chez Nocibé. C'est la Perfection Lumière Velvette Teint Effet Flouteur. C'est ce petit produit là et euh, je ne l'ai jamais essayé encore donc je vais le faire avec vous en live. En fait c'est une base donc on peut soit euh, l'appliquer avant un produit teint, bébé crème, c'est ces crèmes font teint ce qu'on veut. Soit ce que je disais c'est que moi je, en ce moment j'applique des bases toutes seules parce que j'ai pas mal de, comme vous voyez là, d'imperfections, du sébum, des pores, euh, là, là et tout ça. Et du coup j'aime pas trop mettre de produits teint, je veux pas trop charger pour laisser la peau respirer et laisser les imperfections euh, voilà, s'en aller. Donc je mets que des bases et des fois ça va très bien. On va voir. Je vais l'essayer, soit c'est suffisant et je laisserai tel quel, soit je rajouterai un, un produit teint ensuite. Par contre, je ne sais pas trop... Euh, comment l'appliquer je pense que je vais l'appliquer euh, au doigt pour voir comme j'ai l'habitude euh, d'appliquer mes bases en fait hein, euh, de benefit de ah ouais mais c'est une texture fond de teint ah je pense qu'au doigt ça va pas le faire regardez c'est une texture hyper euh, hyper liquide en fait hein. je pense que je vais plutôt prendre un pinceau parce que ah ouais au doigt au doigt ça va pas le faire hein. je l'ai mis sur mon visage mais je, je prends quand même un pinceau pour l'estomper en fait on dirait un fluide teinté quoi surtout que moi j'ai l'habitude des bases soit transparentes soit couleur, euh, couleur chair mais pas cou... enfin couleur chair je veux dire Très très clair, soit blanche, ce genre de choses. Et là, c'est vraiment une, une couleur fontain en fait, une couleur beige. Et je vous ai pas dit, il n'y a pas de teinte... Ah si, teinte numéro 30 beige. Alors, je veux surtout voir si ça floute, parce que c'est pour ça que j'ai acheté ces effets flouteurs, pour lisser le grain de peau, et c'est surtout pour les pores, moi, que j'ai acheté, en fait. Donc là, j'en mets que sur, vous euh, voyez, le nez, là, sur les côtés du nez, et sur le menton. Ouais, ça a un effet flouteur, hein. exactement. Et je me demande si on peut pas l'appliquer sur tout le visage. Moi, je l'ai acheté que pour la zone T. Mais je me demande si pour tout le visage, ça peut pas le faire. Hein. Oh là là, elle est exceptionnelle. Oh, elle a pénétré tout de suite la peau, la base. Bon, c'est du Chanel, hein, euh, bien sûr. Mais j'ai même pas humidifié mon pinceau ni rien. Une odeur, oh là là, a tombé par terre. Oh, elle est géniale. Elle est géniale. Il y a Muriel qui m'avait dit dans les commentaires euh, de, le, de lui dire ce que j'en pensais quand je l'aurais essayé. Et ben, Muriel, euh, je l'adore. Je l'adore. Oh là là, c'est top. C'est top, top, top. Là ça a vraiment flouté les, les imperfections, c'est... Oh là là, c'est génial C'est génial, génial Top cette petite base Mais ce que je vais faire, c'est que je vais juste en appliquer là, sur la zone où j'ai les, les pores dilatés, parce que j'ai envie d'essayer quand même un deuxième produit. C'est le fond de teint euh, Sea Shadow, que je m'étais acheté le fond de teint stick que je me suis acheté en teinte numéro B60 et je n'ai jamais essayé de fond de teint stick de ma vie c'est ce produit là donc là j'ai vraiment envie d'essayer ça va être une première pour moi et pour le coup je vous avoue que je sais pas du tout comment ça s'applique bah écoutez ce que je vais faire c'est que je vais l'appliquer comme ça tel quel sur le visage et après je vais venir l'estomper avec un pinceau je vais voir s'il est nécessaire de l'humidifier ou pas, je vais pas prendre de beauty blender parce qu'à mon avis ça va être un peu compliqué ce qui est bien avec les fonds de teint stick, comme ça je pense et c'est vraiment l'avantage c'est qu'on peut Déjà c'est modulable, on en met euh, la quantité qu'on souhaite. Et en plus on peut en mettre uniquement sur certaines zones. On n'est pas obligé d'en mettre partout sur le visage. Alors je vais prendre un petit. Bon, je vais garder mon pinceau mon pinceau, euh, pinceau Zoeva. Par contre je vais l'humidifier un peu. Parce que là, le fond de teint stick, forcément, il n'est pas, pas liquide comme la base Chanel. Donc, je pense qu'il faut un peu de. Ouais, un peu de liquide pour bien, bien le faire fondre. Je suis un peu sceptique au fond de teint, euh, fond de teint stick. Donc, euh, je voulais vraiment essayer pour voir, euh, voir ce que ça donne. Parce que pour moi, un fond de teint stick, c'est pas facile à appliquer. Et comme je vous l'avais dit dans le haul, je suis tombée sur celui-là. C'était le dernier et c'était ma teinte. Et comme il était vraiment, vraiment, vraiment pas cher du tout pour, euh, pour la marque Cisseuido, si quoi. C'est pour ça que je l'ai acheté. Et je me suis dit, ce sera l'occasion d'essayer. Bah, oh franchement, ça va. Hein. Ça va, hein. c'est facile à appliquer. Mais je pense qu'il faut quand même humidifier le pinceau. Je sais pas si avec un pinceau non humidifié, ça s'estompe bien. En tout cas, là, avec le pinceau Zoeva et la brume fixe de Mac, il n'y a aucun problème. Ça s'estompe euh, finalement aussi bien qu'un fond de teint classique, un hein, fond de teint liquide. J'aime beaucoup le résultat. Ça fait euh, hyper naturel. En fait, ils se font tout de suite. Ils se font tout de suite dans la peau. On ne le, on le voit pas. Pas du tout, du tout. Je vais me rapprocher après euh, pour que vous voyez de près l'effet. Mais franchement, je suis... je suis étonnée. Parce que je pensais que ce serait très difficile à estomper. Je m'attendais à un truc sec euh, qui allait faire des tâches et tout. Et ben bah, pas du tout. Pas du tout, du tout. Franchement, euh... bah, comme quoi, hein, j'avais un a priori sur les fonds de teint stick. Et bah... En tout cas, celui-là est vraiment pas mal du tout. Et très léger. Parce que là, je suis, euh, voilà, par exemple, je suis en vacances, il fait chaud et tout. Je voulais vraiment un truc light, quoi, vraiment léger. D'ailleurs, j'ai pris mon, mon Clarins, euh, le Skin Illusion j'adore qui fait vraiment effet seconde peau imperceptible et tout c'est vraiment ce que je veux là d'autant plus quand il fait chaud je veux pas avoir l'impression d'avoir la peau vraiment étouffée surtout pas quoi Bon, de manière générale j'aime pas ça mais alors encore plus en vacances encore moins quoi non franchement c'est super super je vais me rapprocher pour vous montrer ouais je suis épatée je suis vraiment épatée regardez ils se font ils se font super bien à la peau on le voit pas du tout c'est nickel c'est nickel nickel la teinte elle est bonne alors, je peux pas vous dire quelle, euh, quelle gamme c'est, mais si ça vous intéresse, voilà, c'est celui-ci, c'est ce format-là. Et euh, ouais, je suis contente, hein, regardez le résultat que ça fait. C'est vraiment naturel, c'est joli, hein. c'est tout ce que j'aime, mais bah dis donc. Je vais me mettre un petit peu d'anticerne, j'ai pas de nouveauté par contre, anti donc je vais prendre euh, un anticerne à moi. Bon, j'ai pris mon petit anticerne bourgeois, le, le Radiance Rivelle en teinte numéro 2, mais par contre, ce que j'ai envie de faire pour une fois... C'est de ne pas l'estomper au Beauty Blender, c'est de l'estomper au pinceau. Et justement, je vais utiliser mes pinceaux Zoeva. Alors, j'ai deux tailles, je ne sais pas trop laquelle prendre. Je vais commencer par le plus petit, parce que ça, je le fais jamais, jamais, jamais, jamais. Moi, j'estompe toujours, toujours l'anticerne au, au Beauty Blender. Et euh, j'ai envie de voir au pinceau ce que ça donne. Donc, pour moi, là, c'est pareil. Le pinceau, ça laisse des traces, ça va pas être joli. Bon, je pense que ce pinceau est un peu petit. Ah, c'est mieux quand même. C'est plus adapté. Et j'en mets aussi sur la paupière parce que comme je vais mettre des fards à paupières après, moi je me sers danti comme, comme base en fait, comme base à paupières, C'est très bien je trouve. Franchement c'est super au pinceau. Hein. Enfin avec ce pinceau Zoeva là c'est le 110 Face Shape. C'est celui-ci, j'ai pris le plus gros du coup. C'est top, ça laisse pas de trace. J'en mets un peu entre les sourcils. C'est vrai qu'une fois qu'on est habitué au Beauty Blender... Des fois, on se retrouve complètement démuni quand on n'a pas son Beauty Blender, quand il est sale ou... Euh... Et là, par exemple, aujourd'hui, je pas utilisé. Ni pour le teint, ni, enfin, ni pour l'anticerne. Et d'ailleurs, les maquilleurs pros, ils utilisent très rarement les, les Beauty Blenders. Hein. Ils utilisent essentiellement les pinceaux. Hein. Bah, c'est top. Franchement, c'est top aux pinceaux. Alors, je vais poudrer avec ma poudre Milk Makeup que j'adore. Petit pinceau Sananas Beauty. En ce moment, j'utilise le combo des deux, là. C'est une tuerie. Alors, la poudre Milk Makeup, hein, je vous l'avais dit, elle est... Euh extrêmement volatile, hein. faut faire attention parce que on peut facilement en mettre vraiment partout elle est tellement fine qu'on en met partout par contre c'est ce que je disais à Mathilde Mathilde Mava, en, dans des commentaires je sais plus, on parlait de la poudre Milk Makeup et je, je lui disais que à part la poudre Laura Mercier qui est vraiment la poudre on va dire euh, universelle, une des plus belles poudres connues la poudre Milk Makeup, celle-ci celle que je suis en train d'utiliser, je crois que c'est vraiment une des plus belles poudres que j'ai utilisées, enfin que j'ai découvert jusqu'alors elle est extraordinaire, Elle est franchement elle est, elle est dingue, elle a tout ce qu'on peut demander à une poudre Elle est fine, elle, est, elle matifie, elle, elle floute, elle fixe le make-up, franchement, elle est d'une qualité euh, incroyable elle, elle a une incroyable. teinte avec quelques petits sous-tons lumineux, ce qui fait qu'en plus ça apporte un peu d'éclat au teint Elle est top top top Et ben voilà, on est pas mal Voilà, c'est exactement ce que je voulais, un truc ultra light avec un teint vraiment, vous voyez, léger, avec la base Chanel et le, le fond de teint euh, Cichelido, là, ça suffit. Un peu d'anti-cerne, un peu de poudre. Et voilà, pour moi, le teint, c'est parfait. C'est vraiment parfait. Enfin, après, je réchaufferai un petit peu, je mettrai un peu de blush et tout, mais... Oh, ce pinceau Sananas, là, le pinceau poudre, on pourrait se, se maquiller avec pendant des minutes entières. Il est tellement doux. Je vous jure, je sais pas si vous les avez les pinceaux Sananas là, mais oh, il est tellement doux que c'est un plaisir de, de, de, de se l'appliquer sur le visage quoi, je vous jure c'est... Là j'ai fini d'appliquer ma poudre, hein. ça fait au moins une minute que j'ai fini, mais j'adore, j'adore, c'est un kiff. Voilà pour le teint, je sais pas si vous voyez ce que ça donne, mmh, mmh, j'aime bien, franchement j'adore ce résultat. Alors pour les yeux, j'ai emmené deux palettes, enfin j'ai emmené trois palettes, j'ai emmené la palette de, de Sananas, celle-ci. Je voulais quand même l'amener en vacances tellement je l'adore, j'utilise en ce moment. Mais bon, j'ai déjà fait un make-up avec. Du coup, j'en ai amené deux autres. J'ai amené la Chocolate Bar que j'ai eue dans le swap avec Loreley. La Chocolate Bar, c'est celle-ci de, de Too Faced. Et je ne l'ai jamais utilisée encore. Elle est comme ça. Elle est magnifique. Et j'ai amené une palette que je me suis achetée récemment chez MAC. De la dernière collection. C'est la Warm Palette. Le packaging est, est comme ça. Et la palette, elle est trop belle. Regardez le packaging comme il est beau il est magnifique je trouve, et en fait c'est une palette plutôt nude, mais on peut faire pas mal de trucs avec. Et au milieu on a un blush, un highlighter, mais j'ai bien envie d'utiliser la chocolate, euh, chocolate Gold là pour, euh, pour aujourd'hui. Bon allez, c'est vendu pour la Chocolate Gold, donc je prends celle-ci. Je vais d'abord appliquer euh, un premier fard, je sais pas trop, bon, je vais appliquer celui-là là. là. Le Rolling in Doubt. Bon, tous les noms sont avec des... En anglais, je vais avoir du mal à les prononcer. Mais en fait, c'est celui-ci. Et je pense que c'est le phare qui sert, le gros là, qui sert à uniformiser la paupière, justement. Alors du coup, je prends le pinceau de Sananas, le euh, pinceau numéro S7. Ah oui, il est clair-clair, ce phare. Ah oui, je pensais pas qu'il était si clair. Je pensais qu'il était plus... Euh, regardez, là, il paraît presque blanc à la caméra. Celui-là, je vais l'appliquer un peu partout. J'avais trop hâte. Je sais pas pourquoi je n'ai jamais utilisé encore cette palette depuis le swap avec l'Orelay. En fait, à l'application, il paraît blanc. Mais quand on l'estompe, regardez, il, est, hum, il devient quasiment translucide, en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'en second, je vais prendre celui-ci. Il est assez, euh, assez satiné. Il a l'air magnifique. Je vais garder le même pinceau, Sana, là, le, le, S, le S7. C'est un peu comme le MAC 224 s en fait, ce pinceau S7. C'est le pinceau qui sert à tout quoi. C'est le pinceau euh, flouteur, estompeur, applicateur. Euh, C'est le pinceau euh, indispensable en fait. Et celui-là, je vais l'appliquer plutôt en cercle. C'est-à-dire que je ne vais pas l'appliquer sur ma paupière mobile en fait. Je vais plutôt faire un cercle comme ça autour de ma, de ma paupière mobile. Sur la paupière fixe et dans le creux de paupière. Mais un petit peu au-dessus de mon pli de paupière. Et tac, je remonte tout doucement comme ça vers le sourcil, alors je ne sais pas si vous voyez de là, mais en fait j'ai fait une sorte de cercle autour donc, de, ma, de ma paupière mobile et du coup il n'y a pas de fard en fait sur ma, regardez, sur ma paupière mobile, il n'y en a que autour parce que je vais mettre une couleur un peu plus intense euh, sur la paupière mobile et je ne sais pas trop sur quoi partir d'ailleurs, j'ai bien envie d'utiliser ce vert là qui s'appelle Bags. celui-ci là franchement il a l'air sublimissime je pense que je vais partir là dessus je vais prendre le pinceau de Sananas mais le plus petit du coup c'est le S8 mais je vais pas en mettre trop, j'ai pas envie d'un truc too much non plus, je pense que je vais appliquer que, que 3-4 fards à paupières hein, parce que dans cette palette les fards ils sont déjà tellement intenses, tellement pigmentés et les couleurs sont assez fortes. Je pense qu'il ne faut pas en mettre trop. Sinon, ça peut vite, euh, ouais, ça peut vite faire too much. Je pense que c'est une palette qu'il faut utiliser quand même avec, euh, avec parcimonie. Du coup, ce que je vais faire là, c'est que voilà, ce petit verre, je vais l'appliquer sur, euh, sur ma paupière mobile. Et après, je prendrai une troisième couleur pour bien faire la transition entre, euh, entre les deux. Il est joli ce verre. Hein Il ouais. n'y a quasiment pas de chute. Hein je m'attendais à des chutes avec des fards avec des fards tels que ceci mais en fait non ça va ah, il fait froid j'ai mis la clim là pour euh, pour pouvoir fermer la fenêtre parce que comme il y a un cours d'aquagym dans la piscine juste en bas je me suis dit euh, <rire> il faut rien entendre surtout que le cours d'aquagym il est en italien donc j'entends DAI DAI die <rire> mais du coup j'ai froid très joli ce verre regardez ce verre comme il est beau il est magnifique je trouve il est sublime bon ce que je vais faire c'est que je prends le pinceau Sananas maintenant le S5 qui est l'entre deux en fait et je vais prendre le gold, euh, non le old money, celui-ci, ce marron là qui est là, pour faire la transition justement entre les deux. Je pense que ça peut, euh, ça peut être pas mal, j'y vais en total impro, hein, franchement, j'y je... vais vraiment en improvisation totale. Je m'en fous complètement des étapes euh, à respecter, je fais ce que j'ai envie de faire. Il est très joli ce phare aussi, il est magnifique. Et donc celui-là, je l'applique vraiment euh, entre les deux, enfin vraiment dans mon creux de paupière en fait, et je... J'estompe le plus possible pour pouvoir faire la liaison. Je vais prendre une petite couleur quand même bien lumineuse pour le, pour le coin interne. Je vais prendre le, le phare bah, chocolate gold. Donc celui-ci là, vraiment le, le couleur or quoi, couleur doré-doré. Euh, enfin en tout cas comme ça il apparaît doré. Waouh Ah ouais Ah ouais il est super lumineux. Waouh Je vais vous montrer euh, tout à l'heure là, vous allez voir... Euh je me suis dit je vais y aller euh, léger sur les yeux je vais mettre 2-3 fards à paupières pour pouvoir me mettre un rouge à lèvres vraiment intense et tout euh, bah, du coup je ne sais pas trop hein, parce que finalement j'ai pas appliqué beaucoup de fards à paupières mais ça, ça, fait, ça donne un résultat qui est quand même assez intense celui-là je le remonte bien là dans la paupière euh, côté interne de l'œil. je pense que ça va faire pas mal je prends un pinceau MAC justement là 224S pour estomper un petit peu tout ça, je vais quand même me faire un petit rat de inférieur, mais je pense que je vais garder le old money là, le marron. Je vais rajouter un peu de vert quand même là sur l'œil parce que, à mon goût, on le voit pas assez. Je vais juste le tapoter, je vais pas trop l'estomper, ouais, juste je vais, je vais déposer la matière comme ça. En fait, dans cette palette, il n'y a pas beaucoup de fards matin, hein. c'est quasiment que des, que des fards satinés, irisés. Voilà ce que ça donne avec le mascara, du coup, je vous montre, mais j'irai vous montrer dehors de toute façon. J'ai essayé de faire assez light malgré les couleurs qui sont quand même assez intenses. Je vais redessiner quand même un tout petit peu mes sourcils parce que j'ai le, le microblending qui s'estompe à certains endroits. Ici, les microblendings ne durent pas aussi longtemps qu'en qu métropole. Parce qu'avec le soleil et la chaleur, ils s'estompent un peu plus vite en fait. Bon J'ai éteint la clim parce que j'avais trop froid et j'ai ouvert la fenêtre du coup. Vous avez la petite musique d'ambiance du bar. Je prends mon petit crayon d'Anastasia, là, le Browiz. Je l'adore celui-là. Je redessine surtout la, la tête du sourcil et l'arcade sourcilière. Et un petit peu la queue vite fait ici. Et après, je vais estomper avec la petite brosse, les traits de crayon. Voilà, c'est pas grand-chose, hein, mais c'est vrai que c'est un petit peu mieux quand même. Je vais mettre un petit peu de poudre bronzante quand même, histoire de réchauffer un peu tout ça. Je prends ma poudre MAC, hein, la, la Bloom Bloom là. Celle que j'utilise tout le temps en ce moment. Je crois que c'est une des seules que j'ai emmenées d'ailleurs. Et je vais mettre un peu de blush. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la, la Warm Palette. Vu que je ne me suis pas maquillée les yeux avec, j'ai quand même envie de tester le, le blush là qui est au milieu. Qui est un peu rosé, un peu, un peu corail. Je prends le pinceau Mac, justement le 137 S là, que j'adore. J'ai au moins envie de tester ce, ce petit blush. Ah ouais, il est, il est, il est pigmenté quand même. Hein. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller moi. Oula ah ouais. ah ouais Ah ouais Ah je pensais pas qu'il était si pigmenté. À le voir comme ça dans la, dans la palette, euh, je me suis dit, ouais, il va être assez light, assez léger. Et en fait, euh, en il fait, faut y aller mollo, hein, parce que je vais vous montrer dehors, vous allez voir, il est il est beau. Hein? Franchement, il est magnifique ce blush, mais il est pigmenté. Un petit peu d'highlighter. Je vais prendre mon highlighter de Wet n' Wild, qui est super. C'est la... alors Il ne s'appelle pas highlighter, il s'appelle Poudre Illuminatrice. C'est ce produit et franchement il est il est top il fait un glow mais de malade donc là pareil, hein, faut pas en mettre beaucoup parce que sinon on se retrouve en mode en mode boule à facette. je l'ai acheté sur, euh, sur Beauty Bay rien du tout, les produits Wet n Wild sont vraiment pas chers et ils sont top, ils sont vraiment de qualité et vraiment abordables c'est une super marque je trouve d'ailleurs il s'appelle Mega Glow <rire> alors je vais reprendre le pinceau de Sananas, histoire de flouter un peu le tout là, poudre bronzante, blush, highlighter et alors je pense qu'on va se mettre un petit nude quoique, je vais voir, je vais voir, je vais voir parce que j'avais envie, j'avais envie de mettre ce rouge à lèvres de Wet n Wild qui est un liquide matte, euh, c'est la teinte Wedlings, c'est celui-ci mais je pense que ça va être un peu euh, ça, va être un, ça va pas aller avec mon make-up parce que regardez cette teinte là, Wedlings, elle est quand même assez foncée et je pense qu'avec mon make-up ça va faire un peu too much Donc je ne vais, vais pas mettre celui-là Je vais plutôt partir sur le Viva Glam de MAC Qui est un peu plus light Qui est la teinte bah, Viva Glam numéro 6 Je pense que ça sera, ça sera plus harmonieux avec le reste du make-up Regardez comme cette, cette teinte est jolie Regardez, c'est vraiment une très très belle couleur Je trouve ce, ce Viva Glam là de MAC C'est une tuerie J'adore, j'adore Avec un léger satin c'est pas, pas un gloss non plus mais j'aime beaucoup beaucoup Et eh bah ben, écoutez on n'est pas trop mal Je vais fixer le tout Hop Et puis je vais aller vous montrer ça dehors bien sûr Voilà pour le petit make-up dehors Regardez je vous montre ce que ça donne Le teint, les yeux, les lèvres J'aime beaucoup le teint Avec ces produits là j'aime beaucoup beaucoup beaucoup Je trouve que c'est très très naturel Et je vous montre les yeux J'adore ce petit vert là avec le Le doré or Finalement je trouve que les deux ça s'associe plutôt pas mal et le vivaglam regardez comme il est joli il est vraiment sympa ce vivaglam j'aime trop trop trop j'aime beaucoup beaucoup donc voilà ce que ça donne euh, au final et je vais quand même vous faire faire un petit tour de la vue <rire> vite fait voilà ça c'est la vue de ma chambre bon il n'y a pas trop de soleil là il y a quelques nuages c'est pour ça que j'irai à la plage tout à l'heure mais c'est quand, quand même pas mal. Et donc le cours d'aquagym se déroulait juste ici en bas. C'est quand même hyper sympa de se maquiller dans, <rire> dans ce cadre. Finalement ça ne fait pas tout much. Hein. Je pensais que ça ferait un peu trop avec les couleurs et tout. Mais en fait ça va. Je trouve que ça va. Et regardez le glow. Le glow de la highlighter euh, Wet n Wild. Alors que j'en ai mis très peu. Et le blush. Le blush de MAC. Ça fait un, un joli résultat, je trouve. Dites-moi hein, ce que vous en pensez, comme d'habitude. Bah écoutez, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que mon petit make-up vous aura plu avec euh, ces petites nouveautés. Bon, il y avait des choses qui n'étaient pas nouvelles, mais euh, moi, je suis très, très, très contente, notamment des produits teints, la Chanel et le fond teint en stick Shade euh, shadow Là, j'aime beaucoup, beaucoup. La palette, j'adore aussi. Merci, Lorelei, parce que c'est une magnifique palette. Et regardez est... Comme, elle est, comme elle est jolie. Je pense qu'il y a plein de possibilités de make-up. Donc, Vanda, à ma chérie n'hésite pas si tu la voulais et puis comme d'habitude dites moi si vous connaissez ces produits ce que vous en pensez, est-ce que vous avez des conseils pour moi je suis toujours euh, toujours preneuse, bah écoutez sur voilà. ce je vous embrasse, je vais aller profiter de ma journée on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et jusque là prenez bien soin de vous bye bye